Merde, on se les gèle ici. Brr. Tiens, voilà quelqu'un. Salut, tu viens pour l'aventure Eh ouais, je suis le nain. Ça se voit. Eh. Et ça, c'est le donjon Effectivement, c'est le donjon de Naulbuck. Il a pas l'air terrible. Faut pacifier. Hein. Personne en est ressorti. Ah bon Faut dire aussi que personne n'y est entré. Ah, enfin c'est ce qu'on m'a dit. Bonjour, bonjour. Hey, voilà l'elfe. Quoi Eh oui, c'est moi. Mais qui est ce petit personnage Je suis un nain, connasse Un nain Et Mais quelle horreur D'ailleurs euh. ah Mais ouais S'il ouais, vous plaît ouais, ouais, ouais, Commencez pas à vous ailleurs. battre trop Allez. Avec Oh, oh. Avec cheveux, bon, Voilà, c'est déjà le bordel dans ah, hein, Vos gueules Il y a un mec bizarre qui s'approche Salut à vous, belle compagnie Vous m'attendiez Bah non Tu viens pour le donjon Certes Je suis le voleur C'est quoi ça oh, Un monstre <coughs> <coughs> Salut Ah, mais qui voilà donc Je suis la magicienne. Et voilà l'ogre. Mm -hmm. Mais on comprend rien quand il parle. Je vous ferai la traduction. J'espère bien, parce que là... Euh... Salut Ah Tiens donc, un paysan. Je suis un barbare. Aucune différence. Euh. Aïe euh. Je crois que c'est ça la différence. Ah, il est ah, con es Vous allez ah. vous calmer Bon, alors on dirait que le groupe est au complet. Est-ce que vous avez bien tous votre équipement Mais bien sûr qu'on a notre équipement Est-ce que vous avez des torches mais Bien sûr qu'on a des torches De quoi manger Mais ouais, on a pris à manger Est-ce que vous avez à boire et, et Bien sûr qu'on a de la boisson Est-ce que vous avez vos armes et... Et Bien sûr qu'on a des armes Ah mais tu vas la fermer, oui Aïe est lourd ce nain Ah, ah Qu'est-ce qu qu'il y a Il a envie de chier Ah c'est malin, il aurait pu faire à l'auberge Bon, vas-y, on t'attend. Oudaf, zog Ah oh là là. Les ogres sont sensibles. Rien à foutre. Les ogres sont parfois poètes. Ça nous intéresse pas. Mais ils pourraient aller plus loin quand même. Les ogres peuvent chanter et danser. J'ai dit, ça nous intéresse pas. Un ogre peut faire la cuisine ou les papiers peints. Tu veux vraiment mon point sur la gueule Eh ben, puisque c'est comme ça, restez inculte. Notre ami Bedonnant est de retour. OK. Bon, bah j'aimerais bien rentrer dans le donjon, moi, j'ai froid. Qu'est-ce qu'il a dit Il dit qu'il a faim. Mais on a mangé il y a deux heures. C'est vraiment un ventre cet ogre. Bon, l'ogre peut toujours manger un sandwich avant d'entrer, mais qu'il se dépêche. Zog, zog Akita ouais. Au fait, quel est le but de notre mission Je n'ai pas bien compris tout ce que cet homme encapuchonné m'a raconté. Moi j'ai pris des notes. Nous devons retrouver la douzième statuette de Gladolphera. Une statuette Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord unijambiste dansant à la pleine lune au milieu des douze statuettes enroulées dans du jambon ouvrira la porte de Zaralbac et permettra l'accomplissement de la prophétie. Eh ben Mais quelle est donc cette étrange prophétie Aucune idée, c'est la fortune qui nous intéresse. C'est pas grave, c'est toujours bien une prophétie. Ça dépend, des fois ça parle de détruire le monde. Enfin, <rire> ça serait vraiment pas de bol. <rire> On entre mm -hmm. <rire> Qu'est-ce qu'il dit Il a terminé son sandwich. Super. Nous devons trouver une solution pour entrer dans ce donjon. Ouais. qu'est-ce qu'il a encore, la hurie? Euh, il dit qu'il a soif, maintenant. Ah, mais qu'il boive et qu'il nous foute la paix. Solo glo glouglou. Ouais parce que là, on perd du temps. Ah, hein. oh, j'en ai marre. Il fait froid, je me barre. Mais... <rire> bon débarras. Une équipe des euh, un donjon qui ressemble à rien. Oh, ouais. oh. Nains, reste avec nous, sinon tu vas faire plaisir à l'elfe. Touché. Oh, mal, ouais. Bien vu. T'as raison. Rien que pour l'emmerder, je vais rester. Rien à foutre. Moi, je vais ouvrir cette porte. Hé hey. Mais qu'est-ce que tu fais Eh bien, euh, je frappe pour qu'on vienne nous ouvrir. Bravo Ça va être discret comme entrée. quel con N'importe quoi Regardez Attention, ça s'ouvre Vous voyez, ça marche Ah bah. <rire> C'est dingue ça ah. Mes amis, la porte est ouverte. Salutations, je suis Kelchbeut. Si vous avez aimé ma vidéo, cliquez sur pouce vert, ça me fera plaisir. Vous pouvez également laisser un commentaire pour me féliciter de mon travail ou un message d'insulte afin de m'expliquer que je fais de la merde. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant ici, comme ça, dès qu'il y aura un nouveau cartoon, vous en serez directement informé. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, que vous ne voulez pas laisser de commentaire ni vous abonner, je me demande ce que vous faites encore ici à m'écouter parler pour ne rien dire.